Bonjour les amis, aujourd'hui je suis avec Caroline Phillips, une grande professionnelle avec qui j'ai décidé d'investir dans mon avenir et d'investir dans mon métier. Et souvent, je vous dis investissez en vous et vous si vous avez du business, investissez pour pouvoir avoir d'autres ouvertures. Caroline, je tiens à te dire publiquement merci parce que je souhaite à tout le monde d'avoir des, des gens, des collaborateurs, des professionnels comme elle qui okay. comprennent le métier que vous faites. Et euh, vraiment, j'ai le sentiment d'avoir été compris. Et quand je dis être optimiste, c'est ça, c'est travailler avec les bonnes personnes au bon moment. Et c'est vraiment pas qu'une question d'argent. Oh, c'est gentil. Je merci. tenais à te dire merci. De l'entreprise Vas-y, parle-moi de ton entreprise. Eh bien, Philips Internet Consulting, donc une entreprise, une agence web et, euh, et puis développeur de logiciels dans le marketing depuis euh, 20 ans l'année prochaine. Voilà, donc vous avez compris que grâce à elle, je vais d'ici peu, ou en tout cas au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai un tout nouveau site web. Ce sera grâce à elle et à son équipe. Merci. Merci Caroline. Merci je vous toi. dis, investissez en vous, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao.